Il y a eu une sorte de griserie à un moment donné. Et ceux qui sont venus, qui ont rencontré les deux ministres sur notre plateau, sont allés très loin. Et à un moment, on les interroge un peu avant, et il y en a un, notamment, on lui dit, il dit, il faut, il faut, il faut, il faut aller très loin, il faut, il faut aller jusqu'à l'Élysée. Enfin, ça, c'est pas avant, c'est avant qu'Éric Doré ne le dise sur le plateau, mais l'autre homme le dit. Et je lui dis, mais à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire vous allez entre réaliser, qu'est-ce que vous allez faire ben, On va gouverner, mais ben, on va prendre le pouvoir. Et là, je... c'est vrai qu'on se dit, oulala, mais qu'est-ce qui est en train de se passer C'est vrai qu'il y a, y a, y a, y a un, un sentiment très étrange qui nous saisit, parce que euh, on se dit, mais... Qui, qui sont-ils pour le faire Et puis surtout, euh, eux-mêmes y croient, quoi. Et donc c'est inquiétant pour eux aussi, parce que parce que ça va être déçu, parce que pas, ça ne peut pas se produire de cette façon-là. Ou alors on est ou alors on est dans un putsch, on est dans une autre histoire. Et donc on sent bien euh, que effectivement il y a une forme de convivialité extraordinaire. Il y a une forme de sorte la fin de la solitude de tous ceux qui sont sortis sur les ronds-points, qui ont retrouvé le même malaise, la même désespérance chez les autres. Et donc qui est voilà cette solidarité et puis il y a aussi quelque chose qui, qui disjoncte qui disjoncte où tout le monde se, se dit, dit un peu n'importe quoi et, et, et donc du coup et qui s'entretient qui s'auto entretient et pour ce coup il va falloir qu'elle tape fort une fois de plus de plus en plus fort les journalistes pour la très grande majorité au-delà de la majorité pour eux les Classe populaire, c'est une réserve d'Indiens, ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneaux de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Et c'est vrai qu'on se dit, « oulala, là là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» C'est vrai qu'on euh, se dit, « Mais... » Qui sont-ils pour le faire Et puis surtout, eux-mêmes y croient. Quoi. Et donc c'est inquiétant pour eux aussi, parce que, parce que ça va être déçu. Parce que ça ne peut pas se produire de cette façon-là. Ou alors on est dans un putsch. Parce qu'ils rompent avec le consensus mou de la démocratie molle. Ils, euh, ils rompent la règle du jeu. Ils brûlent des pneus. Ils occupent des usines. Ils séquestrent des patrons. Ils sont hors le champ social. Et là l'appareil idéologique montre ses dents et mord cruellement. Et puis il y a aussi quelque chose qui, qui disjoncte. Tout, tout le monde dit un peu n'importe quoi. Et ce qui est moquerie de classe devient, à certains égards, exclusion, voire haine de classe.